Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont je voulais parler depuis hyper longtemps, mais que j'ai complètement zappé, c'est resté au fin fond de mes vidéos déjà prêtes, donc je vous en parle aujourd'hui. En gros, je vais vous présenter des outils pour suivre le marché en profondeur, des outils bien plus puissants que les simples CoinMarketCap ou CoinGecko qui vont simplement faire des résumés du marché, Aujourd'hui, on va se concentrer sur des indicateurs bien plus poussés. D'ailleurs, si ça se trouve, les youtubeurs que vous suivez, vos youtubeurs préférés comme Enter de CryptoMatrix, pro indicateur dont on avait parlé dans des vidéos, les utilisent. Je les ai moi-même vus les utiliser. Et en fait, c'est vraiment des outils hyper intéressants à utiliser au quotidien, à condition de savoir comment les interpréter. D'ailleurs, petit teasing pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va se concentrer pour les outils qui se permettent de suivre le marché en général. Et une prochaine vidéo arrivera pour suivre le marché de la DeFi en général, et surtout de ces wallets. Là, on va vraiment pas parler de ça, donc ce sera des outils comme Evmos, Zapper ou Zerion, mais aujourd'hui, on va pas se concentrer sur eux. Au programme aujourd'hui, du coup, on va parler de Quantify Crypto, Scalpex Index et Glassnode. ces trois outils, trois plateformes que j'utilise au quotidien, qui sont vraiment pratiques, mais qui sont pas forcément intuitifs quand on ne les connaît pas. Bien sûr, il en existe des centaines, de la sorte, on des centaines j'abuse peut-être un peu, surtout aussi qualitatif, mais il en existe plein. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires euh, ce que vous vous utilisez, pourquoi vous les utilisez, et ce que vous pensez d'ailleurs de ceux que je vais vous présenter. Bref, je vous propose de passer directement sur le vif du sujet derrière mon écran, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, et si vous êtes sûr que la vidéo va vous plaire, mettez un like dès maintenant, et si c'est pas encore le cas, je vous invite à le mettre juste après avoir visionné la vidéo. Bref, on se retrouve derrière mon écran. Bon, et eh bien, comme promis, on se retrouve derrière mon écran. Donc là, vous voyez, j'ai ouvert les trois onglets, c'est les trois plateformes dont on va parler aujourd'hui. Je vous préviens à l'avance, je ne vais pas pouvoir vous présenter l'ensemble des fonctionnalités de chaque plateforme, euh, mais on va essayer de faire de notre mieux. Donc, on va commencer par Glassnode, qui est donc un outil absolument incroyable, qui permet d'avoir beaucoup d'informations sur les données on-chain sur le marché. C'est-à-dire que, et eh bien, si on prend par exemple euh, le premier exemple, donc ce premier graphique sur lequel ça nous ouvre, alors oui, il faut vous créer un compte tout n'est pas gratuit d'ailleurs, il euh, y a pas mal de fonctionnalités limitées, parce qu'en fait ce qu'ils proposent c'est absolument énorme, c'est utilisé par des professionnels, mais euh, avec la version de base, donc gratuite, on a déjà pas mal d'informations, donc là par exemple, ça va être le nombre d'adresses actives sur le réseau Bitcoin, donc en fait on va voir que ça c'est le prix, donc euh, c'est une échelle logarithmique, hein, donc euh, faites pas attention, et donc ça, ça va être l'évolution du nombre d'adresses actives, donc par exemple on peut voir que... Euh, c'était en 2018, il y a eu un pic d'adresses actives sur le réseau, euh, et que là, bah, on est plutôt pas mal remonté depuis, voilà, ça varie beaucoup, hein, forcément. Donc voilà un exemple de choses qui présente sur la plateforme. On va essayer de bah, d'aller un peu plus en profondeur, de voir euh, ce qu'il propose. Donc par exemple, on va avoir un onglet relatif aux fees. Donc par exemple, le nombre de fees sur le réseau Bitcoin. Donc euh, là, on peut voir que par exemple, il y avait eu encore un pic en 2018, et que là, les frais de transaction sont clairement au plus bas donc ça va être en fait agrégé par jour pour connaître donc le nombre de frais de transaction donc on peut voir que depuis quelques temps euh, c'est vraiment au plus bas là on peut voir aussi donc ce qui va revenir aux mineurs la moyenne le la médiane bref Vous voyez en fait par catégorie ici euh, ils agrègent tous c'est absolument incroyable on peut voir donc là ça va être des graphiques avec voilà par exemple Combien d'adresses possèdent plus de 1 Bitcoin par exemple ici Donc là on peut voir que bah, ça augmente de plus en plus. Euh, combien d'adresses possèdent, en... enfin, possèdent plus de 10 000 Bitcoins Donc là on peut voir qu'il y en a de moins en moins récemment. Euh, voilà donc vous voyez ça peut être agrégé selon euh, bah, différents critères. Euh, pareil avec l'équivalent en dollars. Bref vous voyez il y a une quantité de trucs disponibles c'est absolument énorme. Par contre faites gaffe c'est en anglais. Je vais regarder s'il n'y a pas une version française. Il me semble que non. Donc voilà, bon, faut pas être bilingue non plus, mais il faut quand même comprendre ce qu'on qu veut voir. Euh, donc là, par exemple, je me suis concentré sur Bitcoin. Hein. Vous pouvez le faire sur quasiment toutes les cryptos. Euh, vous voyez, là, il y en a énormément. Donc par exemple, si je vais sur Ether, je pense qu'il y en a un petit peu moins de disponibles, mais il y en a quand même pas mal. Euh, si on retient sur notre premier graphique, donc voilà, euh, concrètement, il y en a quand même beaucoup euh, de disponibles, que ce soit en termes de graphiques ou de coins. Voilà, je ne vais pas tous vous les faire. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Euh, voilà, je vous les balaye rapidement. Après, euh, à vous de voir ce qui vous intéresse concrètement, ce que vous voulez voir. Mais je pense que euh, juste, par exemple, pour suivre euh, bah, le marché, ça peut être hyper intéressant. D'autant plus qu'il bah, y a quand même pas mal de trucs gratuits, je suis en train de me rendre compte. Alors, pour savoir si euh, vous, ce que vous êtes en train de voir nécessite un plan payant, en fait, ici, vous avez une information. Donc, T1, bah, ça veut dire que si vous voulez que euh, le graphique soit plus précis, c'est-à-dire que vous descendiez en dessous, de, euh, une agrégation par euh, jour, il euh, bah, faut payer. Regardez, là, j'ai voulu euh, agréger par heure. Donc, si je reviens dessus. Donc, si vous voulez que ce soit euh, heure par heure, il faut passer au plan du dessus. Donc, euh, disons que voilà, avec la version normale, vous ne pouvez pas avoir plus d'informations que jour par jour. Et ensuite, euh, bah, par exemple, là, lorsque ça va être du T2 ou même du T3. Donc, pour du T2, on ne va pas avoir la donnée la plus récente. Donc Vous voyez, là, il va manquer quand même euh, bah, quelques jours. D'ailleurs, quand je dis quelques jours, c'est limite euh, un an il va manquer un nombre de données. Donc euh, lorsque c'est du T2, vous n'allez pas avoir la dernière année. Et lorsque ça va être du T3, je crois que voilà, vous n'avez pas du tout accès euh, au graphique. Donc du T3 avec le plan de base, vous n'y avez pas accès. Du T2, vous n'avez pas la donnée la plus récente. Et du T1, vous n'avez pas la donnée agrégée en dessous de la journée. Donc bon, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Pour ce qui est des autres onglets comme Dashboard ici, donc en fait, vous pouvez créer euh, vos propres dashboards, il me semble. Donc euh, là, il y en a des déjà créés. Donc, euh, bah, par exemple, voilà, le nombre de BTC en circulation, etc. Euh, donc, euh, avec en plus des, des descriptions assez poussées. Donc, il euh, y en a beaucoup qui sont proposés. Euh, vous pouvez aller les regarder, mais vous pouvez aussi créer le vôtre. Euh, vous le nommez, vous le créez et vous pouvez ajouter en fait tous les graphiques qu'on a vus juste avant. Euh, vous pouvez les ajouter dessus, comme ça, vous retrouvez vos graphiques préférés sur un même dashboard sans avoir à aller chercher. Un par un, donc c'est plutôt pas mal. Euh, vous pouvez aussi connecter directement à TradingView euh, pour suivre les prix, etc. Donc c'est pratique pour tout avoir au même endroit. Euh, Workbench je l'ai jamais utilisé, donc euh, je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'idées de ce que c'est. Euh, mais ça a l'air d'être des indicateurs assez poussés. Donc euh, why not? Voilà, bah, ceux qui connaissent, euh, je vous invite à me dire en fait ce à quoi ça sert. Mais ça a l'air d'être des agrégations sur le marché, encore une fois. Donc, bon, voilà, on est un peu toujours sur la, la même thématique. Vous pouvez fixer des alertes. Euh, donc, voilà, par exemple, quand est-ce qu'une métrique va changer Donc, par exemple, si un prix passe un certain seuil, mais en, ou par exemple, si bah, cette métrique évolue dans ce sens, je veux recevoir une alerte, une alerte, une alerte, etc. En ce qui concerne les pricing, donc, voilà, la version donc, de base qui permet de débloquer le niveau T1 est à 30 dollars par mois, enfin 29, pardon, par mois, que vous pouvez payer annuellement. La version pro est à 799 dollars par an. Donc ça coûte un bras concrètement. Vous voyez tous les avantages que vous avez. Donc il n'y a que la version pro qui permet de débloquer le tiers 3. Euh, voilà. Après vous avez plein de choses à débloquer. Mais voilà. L'idée c'est pas non plus de vous faire une vidéo centrée sur Glassnode. Donc je vous propose de passer à la plateforme suivante. Donc là on va passer sur Quantify Crypto. Alors celle-ci fait vraiment très peur. Donc accrochez-vous un petit peu. Vous allez voir. Ça va bien se passer. Donc celle-ci elle comment dire, elle agrège tout le marché crypto et elle vous met tout au même endroit. Donc ça, c'est pratique pour avoir une grosse overview. Donc, on peut voir le prix de chaque crypto, comment ça évolue et du coup, la tendance. Donc, par exemple, là, on peut voir que le TRX est le seul dans le vert en ce moment. Donc, euh, bah, c'est plutôt positif pour lui, moins pour les autres. Hein. On peut voir que, par exemple, l'ail ça va pas très bien. On voit du coup euh, bah, plein de trucs. Quand, en fait, ça clignote en vert, c'est que ça vient de se mettre à jour. Euh, voilà. Là, on a aussi le classement euh, des jetons donc euh, il me semble que là donc on a du bah en fait vous indique dit clairement les classements voilà c'est un peu le bordel je me suis pas connecté parce que j'utilise moins cet outil mais je le trouve quand même intéressant pour ce que je vais vous présenter juste après justement Donc voilà ça c'est la page euh, quand on arrive dessus qui fait un peu peur donc là si on clique sur DeFi, euh, ça va vous ouvrir une plateforme qui est evmx que je vais vous présenter justement dans la prochaine vidéo c'est ce que je vous avais dit au début donc je vais pas m'attarder dessus si on va sur Terminal, ici, on va voir qu'on a pas mal d'indicateurs, si ça veut bien se charger, donc voilà. Là, on va avoir donc la des cryptos qu'on connaît quand même pas mal bien, le Top 20, ceux qui ont le plus évolué ces dernières 4 heures dans le bon sens comme dans le mauvais, et puis aussi, bah, des indicateurs, est-ce qu'ils sont plutôt acheteurs ou euh, vendeurs sur certaines cryptos, donc ça peut être intéressant. Voilà, donc là, c'est un truc qui regroupe bah, ce qui peut ou pas vous intéresser, euh, ensuite, on va avoir un Coin Screener qui, si lui aussi veut bien charger... 12 later. Ok, normalement, il y a eu une petite coupure dans le temps. J'ai juste dû me connecter en fait aussi parce que sinon, euh, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles. Je m'en suis rendu compte après. Donc voilà, je me suis connecté. Vous pouvez vous connecter avec Google. C'est hyper pratique, c'est hyper bien fait. Du coup, je vous propose de passer sur l'onglet Coin Screener justement, qui est assez intéressant. Et en fait, ici... Bon, alors, c'est vrai que sur ce site, tout est un peu mis en vrac. C'est un peu le bordel. Donc, je vous invite à vraiment... Euh, c'est de vous focus sur ce qui vous intéresse. Mais là, en fait, vous allez avoir un résumé pour chaque crypto euh, bah, de comment est, -ce, est -ce que, comment est sa tendance. Euh, est-ce qu'il est plutôt haussier, baissier Comment il a évolué ces derniers jours, dernières semaines, mois euh, Le prochain support, la prochaine résistance, vous voyez. Euh, c'est hyper intéressant, je trouve, surtout pour avoir vraiment une grosse overview. Euh, aussi, l'indice de safety qu'ils appellent. Donc, en fait, est-ce que c'est une crypto plus ou moins sûre Donc là, par exemple, on peut voir qu'un euh, doge va être moins sûr euh, bah, Qu'un qu bitcoin tout simplement Les volumes trades par jour euh, Je sais pas d'ailleurs si on peut avoir On peut aussi avoir les prix d'ailleurs dans d'autres euh, Dans d'autres devises Donc si jamais ça vous intéresse vous pouvez l'avoir Ensuite on va avoir la heatmap ici Donc ça ça va être la grosse heatmap qu'on connaît tous hein. Vous pouvez bien sûr régler euh, Ce que vous voulez dessus Donc là on peut voir que tout est dans le vert aujourd'hui C'est plutôt une bonne nouvelle Il euh, y a pas mal de choses Vous pouvez tout régler vous même euh, ensuite ici dans l'onglet signal, donc ça va être plus tout ce qui va être plutôt acheteur ou vendeur, euh, mais selon euh, différentes agrégations, donc par heure, par jour, euh, par mois, etc. Voilà il y a plein plein plein de choses, euh, là aussi il va y avoir des alertes euh, selon euh, des indicateurs techniques, je rentre pas dans les détails, vous avez vu énormément de choses, je vous ferai des vidéos dédiées à ça, pas de panique. Et ensuite ici dans plans, ça va être euh, bien sûr euh, passer à une version payante ou pas du site, donc là... On voit que pour la version gratuite, on a quand même pas mal de trucs. Euh, mais bien sûr, si vous voulez augmenter par exemple la fréquence d'appels API que vous faites aussi, donc si vous êtes développeur, va falloir payer. Parce que là, on peut voir qu'on peut faire 40 000 requêtes par mois, ce qui est plutôt pas mal, dont 20 par minute. Euh, mais là, on peut passer à beaucoup plus si on augmente le plan. Vous voyez, bon, il y a plein de plans disponibles qui débloquent des fonctionnalités. Je vais vraiment pas m'étendre là-dessus, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi un onglet blog, euh, un onglet euh, trading et un onglet avec des outils où justement vous pouvez exporter en widget euh, bah, vos petits trucs et les intégrer. Vos petits trucs, quand je dis vos petits trucs, c'est les, les graphiques qu'on voit sur votre site internet par exemple. Donc pour les développeurs, c'est hyper intéressant. Bref, je ne vais pas m'attendre là-dessus, vous pouvez le voir, il y a trop de choses. Et on va passer au dernier site que je voulais vous présenter, qui est Scalpex Index. Scalpex Index, qu'est-ce que c'est Donc là, c'est bien plus simple, tout est sur la même page. Il n'y a pas de différents onglets, c'est beaucoup moins le bordel. Tout est synthétisé au même endroit. Et c'est aussi ça que j'aime bien. Parce qu'avec ce qu'on vient de voir sur Quantify Crypto, je vous avoue que ça fait quand même pas mal mal au crâne. Donc, qu'est-ce qu'on a Bah Ici, on va avoir des graphiques avec pas mal d'indicateurs pré-mis dessus. En fait, ils vont être mis d'office. Donc là, je vous ai vraiment ouvert le site comme on pourrait l'avoir quand on va dessus. Ici, on va avoir un log d'event. Donc, en fait, ça va être toutes les dernières news qu'on va avoir ici. Alors, bien sûr, c'est ciblé. Et en fait, ça va vous mettre en vert ou en rouge si c'est des bonnes ou des mauvaises news. Donc, euh, voilà, tous les ordres d'achat... Euh, etc, donc là on peut les balayer, il y en a vraiment pas mal euh, en plus c'est quand même mis à jour assez récemment, donc là c'était il y a 50 minutes on peut voir les heures ensuite ici on va voir les gros ordres de vente et d'achat selon les exchanges, donc là on peut voir que par exemple euh, il y a 1,9 million de dollars à l'achat qui attendent sur Coinbase donc sur le Bitcoin, c'est ciblé sur le Bitcoin ces deux trucs là euh, pareil on peut voir que sur Bybit il y en a là on peut voir que sur Binance par contre il y a 2,7 millions de dollars de vente si le bitcoin atteint ce prix, là d'ailleurs on peut voir qu'il y en a un qui a été rempli sur Bybit, Et, etc. Donc c'est intéressant pour voir si bah, les gros porteurs, ceux qui veulent vraiment vendre ou acheter des grosses sommes, mettent des gros ordres plutôt à l'achat ou à la vente. Et ensuite ici on va voir le social index euh, qui est, il me semble toujours up ici, donc qui bug peut-être un petit peu. On a le fear and greed index, le fameux, donc bah, voilà en ce moment on est vraiment très bas, euh, c'est pas une surprise. Hein. Et donc si on se concentre sur les graphiques ici... On va donc retrouver notre social index euh, donc qui est euh, bah, en fait, la simple représentation de celui-là mais jour par jour pour suivre son évolution. L'open interest, donc en fait ça va être la proportion d'achat par rapport au ventre euh, donc sur le carnet d'ordre. Euh, ici les liquidations sur Bitmex qui est une plateforme qui permet de trader avec des gros leviers, c'est pour ça qu'on est intéressé par les liquidations sur cette plateforme. On peut voir qu'en ce moment c'est assez calme, il hein. faudra peut-être zoomer un petit peu. Euh, ouais on peut pas trop zoomer, bon je vous avoue que je ne vais pas le faire tout de suite parce que... L'idée, c'est pas de faire une analyse. Et le Fear and Grid Index. Donc là, on peut voir qu'on est en dessous des 50 depuis à peu près euh, le 5 avril 2022. Il y a eu un petit passage haut ici. Mais voilà, ça fait quand même depuis euh, bah, novembre 2021 qu'on n'est pas repassé vraiment dans le vert de façon durable. Euh, donc ça permet de suivre ça. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Euh, bien sûr, ici, c'est l'interface trading view qu'on connaît tous. Donc on peut descendre, par exemple, à la G euh, toutes les 4 heures, rajouter des indicateurs perso, etc. Donc voilà, vous pouvez le suivre assez simplement. Vous voyez d'ailleurs qu'en 4 heures, euh, par exemple, les liquidations sont un peu plus parlantes. Euh, pareil pour euh, l'Open Interest. Donc voilà, il y a pas mal de choses à suivre. Bon voilà, en gros, c'est tout ce que j'avais vous présenter sur cette plateforme. Et sur les 3 autres, je vous propose de passer directement à la conclusion. Bon voilà, j'aurais aimé que cette vidéo dure à peu près 2 heures pour vous montrer chaque indicateur, le pourquoi du comment. Mais euh, vous vous doutez bien que personne n'aurait regardé cette vidéo. Tout le monde en aurait eu absolument rien à foutre. Donc là, c'était vraiment pour vous donner une vue globale de comment les utiliser. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais faire une vidéo dédiée à chaque plateforme pour pouvoir les analyser en profondeur. Mais voilà, je pense que c'est déjà une première approche, une première façon de comprendre comment elle fonctionne. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit like, un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ou pas, la partager à votre entourage, abonnez-vous, bref, vous connaissez la musique, venez nous suivre sur Twitter au passage, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao